On a décidé de créer un, une nouvelle épicerie bio qui aille au-delà de, de ce qu'on connaissait et qui propage davantage nos, nos valeurs militantes. Le concept c'était de, de créer une épicerie bio, mais également un peu plus en allant un petit peu plus loin sur d'autres aspects. C'est-à-dire qu'on on essaie d'aller très loin en proposant des produits très locaux avec des. des des approvisionnements directs des producteurs, également en faisant beaucoup de produits en vrac, tout ce qui est épicerie sèche, mais aussi euh, produits d'entretien, euh, les huiles, les vinaigres, les épices, euh, le chocolat et tout ça. Les gens viennent euh, avec un bocal, on le pèse, ils, ils le remplissent, euh, ils en mettent tant qu'ils veulent et puis, euh, et puis on pèse à la fin et voilà. Ensuite, on a choisi aussi d'appliquer une, une marge qui est plutôt faible euh, pour un commerce euh, de notre type. La plupart des, des distributions, il euh, y a des des gammes de produits où les gens savent qu'ils peuvent les vendre beaucoup plus cher donc pouf ils mettent une grosse marge nous non on met tout la même marge sur tous les produits sur certains produits ça amène vraiment à des prix euh, pas chers tout ça dans un, modèle, euh, dans un modèle économique coopératif qui permet de, de mutualiser euh, et d'être efficace on a mis euh, deux ans je crois à pouvoir dégager deux salaires, deux salaires au SMIC euh, voilà maintenant ça se développe et on devrait euh, embaucher une troisième personne euh, d'ici peu. Les gens viennent pas seulement euh, acheter des choses, ils ont, on n'a pas juste une, une relation de, de consommateur, euh, on a vraiment une, une relation de, de convivialité. Aujourd'hui je suis euh, globalement aligné avec moi-même. Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment un plaisir. Je ne regrette pas d'avoir passé ce, ce cap, d'avoir fait le pas. Euh, C'est vraiment un, un engagement personnel qui m'aide à bah, à m'accomplir personnellement. Oui. Un des problèmes euh, basiques de notre société, euh, à mon avis, c'était que les gens, les gens mangent mal, euh, les, gens, euh, les gens achètent un peu n'importe quel produit, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement, euh, c'est mauvais pour, euh, pour des producteurs à l'autre bout de la planète qui sont, qui sont exploités. Euh, donc, Créer une épicerie bio qui, qui propose des bons produits, euh, pour moi, c'est vraiment euh, c est, c est un moyen de sauver le monde. <rire> il y a eu quelques freins, euh, tout ce qui est immobilier, c'est euh, assez dur, et c'est ça, euh, ça qui a le plus retardé le démarrage du projet, En fait, trouver un local, euh, le, les démarches de bail et tout ça, il ne euh, faut pas, pas sous-estimer ça. Euh, un, petit peu, euh, un petit peu juridique euh, parce que euh, on s'est monté au départ en, en coopérative euh, donc au démarrage on ne faisait pas partie de grappe parce que grappe euh, n'existait pas on faisait partie d'une autre coopérative qui s'appelait Oxalis dont le but était un petit peu pareil de mutualiser. C'est un statut qui n'était pas très euh, connu donc euh, pour certaines démarches ça nous a un peu compliqué la tâche. Euh, tous vos jours, devoir réexpliquer notre fonctionnement euh, et, euh, et trouver dans quelle case on doit rentrer. <rire> Ce qu'on constate qui marche très bien, euh, c'est le, les produits en vrac et les produits locaux. Euh, c'est euh, des valeurs qui, qui prennent vraiment, qui s'ancrent vraiment dans la société. Euh, le fait de consommer local, c'est euh, quelque chose qui parle beaucoup aux gens et, euh, et euh, voilà, en proposant. Euh, des produits en circuit court et locaux, euh, on recrée du lien entre les, les gens et, et les producteurs et euh, ça, ça c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup de sens, qui est très utile à la société et qui a du sens pour, pour, pour la plupart de nos clients. Et également la, la sensibilité au suremballage, au euh, aux gâchis, aux déchets et tout ça, donc le fait de proposer des des produits en vrac, de permettre aux gens de, de réutiliser leur, leur emballage, de, de re-remplir un bidon de lessive ou des choses comme ça, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui a beaucoup de sens et euh, qui, euh, qui fonctionne très bien au niveau, euh, au niveau de la clientèle. Euh, voilà, donc ça c'est un peu euh, le concept de Trois Petits pois. il ben, n'y a, a pas de brevet dessus, n'importe hein. qui peut ouvrir une épicerie qui ressemble à Trois Petits Poids et, et, et je l'encourage vivement.